Main stairs, main stairs Yeah, did you like that cool, Professional cool man. Yep, not this one. Oh my God, what a professional. Oh my God, pixel Non mais je sais pas pour l'histoire avec Rafa. L'autre, il est parti le répéter sur Twitter, si ça se trouve. Ouais, vous savez quoi Skate, il a dit qu'apparemment, c'est un problème d'herpès. Ah C'est quoi de l'herpès voilà ton père Non, la grenade a pété mon C4 mid-air, quoi. One top, Skylight. The last one is on Skylight, guys. Je vais essayer de parler en français. T'inquiète, okay, tu peux parler en anglais, non mais... Non, ton anglais pue la merde. Ah, d'accord, merci. Il est sur le toit. Il a jumpé. Oh, fuck. J'arrive, oh. j'arrive, I'm coming. m'énerve les gens là Non, attends pas On, no, on attend pas On, attend pas, on attend pas Il reste qu'une minute Qu'est-ce qui t'arrive L'autre il est en train de toucher, en train de se balader avec sa porte de frigo là. Du calme, du calme Moi j'ai besoin de... de... Hein Voilà, c'est un petit moment de réflexion, tu vois. Pokemon! On l'a tous entendu, cette Pokemon! Comme des tulipes, en plus. Meilleur setup ever. Nice one, Mira. The last one, the last one is main door. Main door. You have time, you have time, you have time. It's main, main entrance. I got the camera, I will tell you everything. Yeah, here, on my ping. On my ping. It's okay, uh, Valkyrie. Pushing, pushing to you! Just behind the wall, just behind the wall. Here, on my ping. Pushing highway. No, Valkyrie! Yeah, Mira! Yeah, you've got this! Go, Victor! Yeah Yeah Yeah, Victor It was one shot Go, yeah, Victor Victor, you're a fucking monster Qu'est-ce qu'ils sont cons comme des bits hein Try to open. Good. Ok. Wait, there is one guy here. Can you open more Thank you. Oh là là, c'est relou ces games, là. We have plenty of time. Down to one friend, fifteen seconds left. Seconds. Subscribe to my channel. Subscribe to Waffle. Go to six, quoi, Tu vois, t'es obligé de carrer ton cul. Il doit y avoir des gens qui doivent pas être mauvais et, et totalement perdus dans, dans, dans, le, dans les bas-fonds du, du, du LOL. Des âmes qui errent comme ça, tu vois. Des spectres qui hantent le truc, qui ont un potentiel de ouf <rire> et qui sont toujours tombés à chaque fois avec des putains de bouffons. <rire> C'est frustrant quand on doit tout faire tout seul dans une game. Oh ouais, ça va. Mais pour une sur Discord, hein, si je voulais vraiment tryhard, tryhard, tryhard, euh, je partirais pas solo, ça sert à rien. Partir solo à l'heure actuelle et vouloir être champion, euh, pff, faut, faut vraiment avoir aucune, con conna aucune connaissance sur le jeu, et du jeu en l'occurrence. Ah bah ouais, tu m'étonne. Yes! Easy. Amazing décal! <coughs> Mais p de merde là! C'est c'est pas, pas à toi de me faire ça, tes Silver mec! Oh. Il me met des travers lui là! Putain de gold! Non nah, bro, ban favela, bro, Non, non, non, ban Skyscraper, juste parce qu'ils vont ban Favela. Do we trust yeah, them? Okay. Yeah, yeah, yeah, look! That was lucky! No, fair. that was not lucky, that was game sense. Dans the uh in in that hallway Let's go, let's go, let's go. That one edging. You need to go, you need to go, go diffuse, go diffuse, go diffuse. Yeah, it's ok, it's ok. Elle a bien joué avec sa ying Coming. We, we got a uh, one, one, one by janitor. One A site, one on window, I think. I need some heal. Planting, planting behind this. No, no, no, she's behind me. Tramp on me, on me, on my body. Whoa! Nice. Let's go. Oh. <gasps> Mesh. I'm coming. Wait, great. And he missing <laughs> Ma mère, Ruby, Putain Pourquoi Pourquoi Je suis en intervention d'élite, mon gars Pourquoi je peux monter sur de l'Aloe Vera, mais pas sur un... Eh ben non, parce que c'est rose En vrai, tu devrais Valolo, beaucoup moins rageant. Faut juste taper des têtes et ignorer ses mates. Tu passes un bon moment. Je rage pas, là, mec. Mais Valolo... Mais vieille Et Tu te rends compte que j'étais dans les premiers Français à avoir joué sur Valorant Là, ça va accélérer. C'est là qu'on va perdre un mec. Alors qu'on devrait freeze. Let's freeze the game. Freeze the game. Freeze. Non, j'ai pas le droit, ça. Non, non, non. Ah, c'est un ratable. Mais Ça me vénère, ça T'es obligé d'accélérer parce qu'il y a un putain de corps qui est sur le billard, quoi. On dit FREEZE Le jeu J'en peux plus des blaireaux, j'en peux plus des blaireaux. Where Oh my god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 Juste avant de te barrer sur la pixel. vous voyez ce que je veux dire Et là, je me suis dit, on l'a entendu casser la cam du 90. Il restait 15 secondes. Donc, je me suis dit, il y a une bonne petite possibilité qu'il passe là, quoi. Et puis de la chatte. En revanche, derrière, ils vont, ils vont souler. ils m'ont saoulé. Oh là là. Mais c'était propre, c'était propre. C'est cool. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui comprenne freeze the game. Bah, il, est, il parle anglais. Freeze the game, tu vois Tu vois Enfin, refroidissez le jeu. Même si je le disais en, même si un Fran... un anglais te parlait en français et te disait, refroidissez le jeu, je comprendrait, refroidissez le jeu. Tu vas pas être en mode, euh, refroidissez le jeu. Putain la vache, accélérons! Ça veut dire calm down, quoi. Tu vois, ça veut dire wow, wow, wow. Sans froid, quoi. Ça veut dire euh, relax. On a fait beaucoup plus de kills qu'on devrait en faire par rapport au temps imparti, au final. En une minute, on a fait double kill. Wow, tranquille. On a deux minutes pour faire les trois derniers, quoi. Tu vois, c'est ça que ça veut dire, quoi. En sachant que normalement, les deux tout derniers, on pourrait les faire dans les 30 dernières secondes. Je pense que, sincèrement, hein, que si les joueurs euh, apprenaient et comprenaient le freeze, ils viendraient meilleurs. Dans n'importe quel FPS. S'ils faisaient l'inverse de ce que leurs émotions, slash, pulsions, les poussent à faire. Plus je fais de kills, et plus je devrais être en mode... Non, c'est bon. Attends, ah, mais, là, mais là non, mais non. Non, c'est bon, on a le temps. Tu n'as pas de squad Non, pour une squad, il faut des amis. Hein. Et j'ai pas d'amis. Hein. Tu veux être mon ami